Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet important Un sujet important, est-ce qu'il faut jouer des accords mineur 7 ou mineur 6 lorsqu'on fait du jazz Si je parle de ce sujet, c'est évidemment parce que j'ai vu pas mal de guitaristes qui n'utilisaient pas forcément des qualités d'accords qui étaient adaptées au style de musique qu'ils jouaient et puis je trouve que c'est un sujet intéressant en fait de s'intéresser, enfin moi c'est ce que je fais pour essayer d'enseigner la musique le mieux possible le jazz en l'occurrence euh, est-ce que, en fonction des époques, des styles de musique, est-ce que les musiciens jouent plutôt des accords mineurs 6, mineur 7, mineur tout court peut-être euh, Et donc je vais vous donner un peu tous les conseils, que, toutes les choses que j'ai euh, découvert avec, euh, avec mon expérience. Alors, les accords, euh, en fonction de l'époque et du style de, de musique qu'on va jouer, on va pas utiliser les mêmes qualités d'accords. Lorsqu'on va jouer du swing donc du jazz des années 30, 40 euh, ça va être donc plutôt jazz manouche ou swing, euh, ben le swing Duke Ellington, Louis Armstrong, cette époque là quoi euh, on va plutôt utiliser des positions d'accords mineurs et mineurs 6 pour les degrés 1 c'est à dire que lorsqu'on est sur un morceau disons en Do mineur par exemple le degré 1 c'est un accord de Do mineur, l'accord de tonique on va utiliser, si on veut faire une rythmique, on va utiliser un accord mineur simple, ou un accord mineur 6, mais non pas un accord mineur 7, ça c'est un accord mineur 7, on va éviter. Alors, pour cette position d'accord, le mineur 6 il est un peu compliqué à jouer, on peut le faire comme ça, comme ça, on va plutôt le jouer par ici là, on a un accord de Do mineur, et on a un Do mineur 6 qui est facile à jouer ici, là ça marchera bien donc Do mineur ou Do mineur ou Do mineur 6, c'est cette position d'accord qu'on va beaucoup utiliser pour les degrés 1 si on joue du swing, si on joue de la musique des années 30, 30 aller de 30 à 50 à peu près donc euh, tout ce qui est Django Reinhardt, ça, de jazz manouche, c'est dans cette période là si on joue un jazz un petit peu plus moderne après les années 50, on pourrait dire après le bebop donc c'est plus vers les années 60, je pense notamment au morceau Cantaloupe Island, je pense au morceau so what, où c'est euh, le jazz c'est un peu plus ouvert sur des sonorités modales et puis des sonorités on va dire plus ouvertes aussi, qui laissent plus de place qui sont moins tonales euh, sur la cadence parfaite par exemple, et qui laissent plus de place à l'improvisation et à la liberté au niveau du choix des notes. Et donc vous allez voir bah, la différence. Si je fais un accord mineur 7 je peux même enrichir avec une neuvième par exemple tout de suite ça ouvre beaucoup la sonorité c'est quelque chose qu'on a aussi beaucoup en bossa ce type de sonorité ce type de sonorité très ouverte on l'a beaucoup en bossa parce que la bossa est née dans les années 50 à peu près et ça, beaucoup... ça a beaucoup été influencé par le jazz au niveau harmonique donc je pense au morceau So What qui va être basé par exemple sur un accord euh accord mineur 7 avec une carte donc c'est on pourrait dire c'est un degré 1 hein, sur ce morceau là euh, mais, mais non on va jouer mineur 7 avec une septième et pas avec une sixth enfin on peut la rajouter dans le mode d'orien ou dans l'accord mais l'accord de basse c'est un accord de ré mineur 7 pareil pour Camp, cantaloupe island c'est pas un accord mineur 7 qui est plaqué comme ça ni mineur 9 mais c'est plus un riff l'accord de fa mineur 7, voire même le mode dorien en fait, hein, puisqu'il y a une sixte majeure dans le riff. Et donc c'est cet accord de fa mineur 7 qu'on peut jouer comme ça, qu'on peut jouer comme ça, on peut jouer de plein de façons différentes, qui va, qui va être un degré 1, qui va être le, le, le degré 1 du morceau. Donc, c'est, Cantaloupe euh, Island c'est 64, je crois, So What c'est 59. Ou peut-être que c'est l'inverse, je pense pas. Euh, donc c'est cette période autour des années 60 où les choses se sont beaucoup plus ouvertes et où là on va plus volontiers utiliser les degrés 1 avec une qualité mineur 7 et pas mineur 6. Donc en fonction du style de musique que vous jouez et de l'époque euh, de ce style de musique, et eh ben ça va pas mal être euh, ça va pas mal influencer les qualités des accords. Là je parlais uniquement pour les degrés 1, mais pour les degrés. 2 et les degrés 4 notamment, ça va être un petit peu différent alors les degrés 2, ils sont tout le temps joués mineur 7 quelle que soit l'époque, le degré 2 c'est quelque chose qu'on n'utilise pas énormément dans les années 30 mais à partir des années je sais pas, 40 on pourrait dire c'est quelque chose qui était beaucoup plus systématique dans les années 20 et les années 30 c'était beaucoup plus le degré 4 qu'on jouait à la place du degré 2, mais euh, le degré 2 est tout le temps mineur 7, il n'est pas mineur 6 parce que si on le joue mineur 6 en fait ça fait entendre un degré 5 plutôt euh, donc il est toujours mineur 7 le degré 4 on va le, ça va être comme le degré 1 c'est à dire qu'après les années 60 ou autour des années 60 on va jouer plus volontiers un, de, un accord mineur 7 et si on est avant les années 30 le swing, Django ça va être euh, plutôt mineur 6 Louis Armstrong aussi le degré 4 on va le jouer mineur 6 qu'on soit dans un morceau mineur ou un morceau majeur vous savez sans doute que si je suis sur, en Do majeur, par exemple, le degré 4, je peux jouer mineur, alors en l'occurrence mineur 6, si je suis dans les années 30, pour faire une cadence plagale mineur, J'enchaîne le degré 4, que je joue mineur, même si normalement il est majeur dans la gamme majeure, et ça résout super bien. Avant de vous montrer des exemples concrets sur des grilles connues, de, où je vais vous expliquer si on joue mineur 7 ou mineur 6, c'est intéressant d'essayer d'écouter précisément la sonorité de ces trois qualités d'accords, mineur, mineur 6, mineur 7. L'accord mineur, il sonne, on pourrait dire, très beau et très simple, harmoniquement. Il sonne certes mélancolique, tout ça, parce qu'il est mineur, et il sonne très stable. Un accord mineur 7, Va sonner aussi très consonant peut-être un petit peu moins consonant parce qu'il y a certains intervalles comme celui-là qui est on pourrait dire doucement dissonant c'est pas très dissonant hein, mais voilà, donc il est un peu moins consonant qu'un accord mineur simple euh, et il est un peu moins stable aussi je dirais pas qu'il est instable mais euh, voilà. il est plus ouvert c'est ce qu'on dit souvent pour les accords mineur 7 ça sonne ouvert et l'accord mineur 6 le plus dissonant de tous, hein, parce qu'il contient notamment cet intervalle de triton entre la 6 et la tierce qui fait qu'il est dissonant mais il est quand même bien stable alors c'est pas forcément évident à entendre mais c'est un accord qui a pas envie de bouger ailleurs en fait alors que le, cet accord là on a presque envie de faire comme dans pas mal de morceaux Donc c'est intéressant de vous poser la question, comment sonnent ces accords C'est quoi la sonor sonorité que j'entends lorsque je joue ces accords Moi, je vous ai donné mon avis sur ces sonorités, mais vous avez peut-être un avis différent. Et c'est très bien. Maintenant, je vais vous montrer des grilles euh, classiques sur lesquelles on va jouer soit mineur 7, soit mineur 6. Alors déjà, mineur swing, par exemple. Mineur swing qui est un standard, euh, le standard le plus connu en jazz manouche, c'est en La mineur. Vous pouvez jouer un La mineur pour le degré 1. Vous pouvez jouer un La mineur 6. Ne jouez surtout pas un La mineur 7. Personne n'a jamais joué un, un La mineur 7 sur minor swing. Et il faut pas. <rire> il faut pas. Enfin, ça, ça, ou alors c'est une, une réharmonisation du standard. Ça sonne très différemment dans un style différent. Mais si vous faites la pompe sur un accord mineur 7 sur minor swing, ça va pas marcher. quoi, Pareil pour le degré 4. Ça sonne pas. C'est flammy to the moon ça, mais c'est pas, pas minor swing. Prenons un standard qui est pas forcément très connu mais qui est très sympa, qui s'intitule Putin on the Ritz. On va le jouer en Do mineur. Le A il est très simple, il contient uniquement un degré 1 mineur, et le 5 et le 1. Je vais faire la pompe avec le pouce, donc ça c'est un standard des années 30. Si je me trompe pas c'est même 1929, donc c'est vraiment les années 30. Donc on va pas jouer de Do mineur 7, Je vous chante une fois le thème A, enfin je vais même le scater. et puis peut-être que ce que je peux faire c'est faire un deuxième A mais avec un accord mineur 7, et vous allez voir comment ça va sonner, 1, 2, 1, 2, 3. Vous entendez sans doute que le, la, la sensation de résolution qu'on attend sur le degré 1, on l'a beaucoup moins avec un accord mineur 7. Ça, c'est un truc qui est vraiment spécifique à cet accord là c'est que ça casse un peu cette notion de, de résolution. Quoi. On attend le, le sol 7 Do mineur résolutif, et là on a. Il n'y a pas trop la résolution, il y a moins cette mélodie. Donc ça ne marche pas du tout. Ne faites pas un accord mineur 7 sur ce type de morceau. Et on va prendre All of Me, un standard avec plus d'accords qui est très connu, qui est joué dans pas mal de styles de jazz différents, et qui contient des mineurs 7 et des mineurs 6. 1, 2, 3, 4. Là, on a un accord qu'on va jouer mineur tout court, parce que c'est un degré 1. C'est pas un ré mineur 7 qui va vers un sol 7 et un do majeur. C'est pas un degré 2. C'est un, un accord de degré 1 résolutif, la 7, ré mineur. Vous pouvez le faire ré, ré mineur 6 aussi. Moi, je trouve que à ce moment-là du morceau, c'est dommage parce que c'est un, un accord mineur 6 qui serait un peu trop dissonant à ce moment du morceau. Donc moi je préfère le jouer mineur simple, mais ne jouais pas mineur 7 à ce moment-là. Donc là, euh, on a un mi 7 qui va vers un La mineur qui est clairement un degré 1, qui ensuite va sur un reset. 7 mais du coup ce La mineur ça pourrait être un 2, un 2-5 en fait, euh, avec le reset. 7 Donc on peut très bien faire La mineur et ensuite La mineur 7, et après reset. 7 donc ça ferait. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on fait souvent de, de faire la descente Comme ça Donc ça fait euh... Là on avait un degré 2 Donc c'est un mineur 7 vous pouvez faire comme ça si vous voulez, 2, 5 et 1 en Do majeur, même chose. Et là ça fait le degré 4 majeur qui devient mineur, qui va vers le degré 1, ce degré 4 mineur vous pouvez le faire mineur 7 ou mineur 6 ou mineur en fonction du style de jazz que vous voulez amener, moi ce que j'aime bien faire c'est plutôt mineur 6, mais euh, le fait de faire mineur 7 ça choque pas trop, voilà. après on peut mélanger les différentes époques, les différents styles, voilà c'est plus sur les degrés 1 qu'il faut essayer de pas trop se tromper, mais euh, sur le degré 4 c'est on pourrait dire un petit peu moins contraignant. Avec la version mineur 6, alors moi ce que je fais même souvent en fait c'est mineur simple, Et après. Rien de surprenant, il y a juste un 2-5-1 avec un Ré mineur 7 J'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur cette question qui n'est pas évidente, qui n'est pas forcément euh, enseignée de façon très claire, mais si vous jouez avec des musiciens qui sont un peu expérimentés, euh, ce sont des musiciens qui vont beaucoup se baser sur les sonorités qu'ils entendent dans le style de musique qu'ils jouent beaucoup, et ils vont entre guillemets jamais se tromper. Donc essayez de voir lorsque, enfin sur tel, dans tel style de musique ou sur tel standard, essayez de voir ce que jouent les musiciens lorsque vous êtes en concert ou essayez de l'entendre dans les enregistrements. C'est quelque chose qui, va être, qui est assez vite important en fait, le fait de jouer les bonnes qualités d'accords au bon moment, dans le bon style de musique.